Le rôle d'une monnaie locale, d'une monnaie complémentaire comme le Léman, c'est d'être d'abord local, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'on consomme et qu'on produise au plus proche de chez nous et que les consommateurs sachent d'où vient la, la, ce qu'ils consomment. Le deuxième objectif, c'est un objectif de responsabilité sociale et environnementale. On signe une charte quand on est euh, membre du Léman et donc on s'engage à s'améliorer tranquillement au long de sa, de, de, de sa pratique à consommer toujours plus responsable d'un point de vue social et environnemental. Le troisième objectif, c'est un objectif de correspondre à notre bassin de vie. Si on parle de proximité ou d'être local, il faut que ça corresponde à un bassin de vie économique et culturel. Ici, pour nous, c'est le léman, c'est transfrontalier. On est une des rares monnaies complémentaires à être transfrontalière. Les monnaies euh, locales sont aussi des monnaies citoyennes, des monnaies sociales et donc euh, c'est le quatrième objectif, on est vraiment une monnaie euh, citoyenne, sociale, euh, nous sommes une association, tout le monde a son mot à dire et euh, c'est important aussi pour les gens de dire tiens je peux consommer autrement, je peux produire autrement et je peux utiliser la monnaie pour montrer qu'il est possible de se réapproprier l'économie. Maintenant euh, les monnaies euh, comme complémentaires ne sont pas là pour remplacer l'euro et le franc suisse, elles sont là simplement pour réorienter la situation, la, la, la réorienter l'économie vers une euh, économie plus responsable. Et euh, en tant que, là je suis bénévole, en tant que porte-parole